Bon, du coup, euh, voilà, c'est la suite du respect. <rire> <rire> c'est la meilleure intro du monde. Bon, bah du coup, voilà. C'est La compte ta mère, la Nitro. Ah, d'accord. cru écoute, c'est l'autre. J'en ai j'ai réussi à m'infiltrer Avec mon oh, collant oh, oh. Ah oui c'est vrai qu'il a des boobs énormes dans celui-là Zéro suite à Samus Qu'on mette les choses au clair Pourquoi vous avez réduit les boobs de Samus sans armure dans Ultimate Voilà, voilà c'est tout N'hésitez pas à partager <rire> dans les commentaires <corners. rire> J'en ai deux bords, je viens de capter que je me suis fait euh, le cloner <rire> <rire> Merde Ouais. ouais. Ah, bah... ah oui. mais arrête non. de faire ah. ça. <rire> j'ai un gun et un bazooka à la fois. Non, remonte, remonte. <rire> ça m'a un peu logique quand même que l'ascenseur puisse te tuer. ai de bord. J'ai trouvé une salle. <rire> yes. Super après, intéressant. Off. De, oh de la lumière verte. Mais. Oh, je hein <rire> suis Service, hey, SFR, qu'est-ce que vous foutez avec la fibre? <rire> ah, euh. Ouais, je me disais bien qu'elle est rien! <rire> je me disais, c'est bizarre d'un coup qui est rien! Ah, ça passe ce passage! Ah, yes! Un coup de queue! Bah, Excuse-moi, c'est ça On son tire. attaque! Euh... Coup de fer, ça te dit non? Queue de fer, ah, yes! Mourir, il <rire> y a le truc qui s'effondre sur toi, tu sais. Yes, la porte qui mène J'ai trouvé tes écrans. <rire> Pika, t'imagines ah, je... Pikachu d'un coup, là, il sent une voix de Marseillais encore. Oh putain, <rire> mais <c 'est> pas... <rire> Oh putain, c'est quoi ça? Oui. Oh putain, attends, <rire> c'est tous des Marseillais d'un coup là. Je vais prendre ton arme. <rire> Oh non, c'est. Oh non! Oh maman! <rire> maman! Oh! Salut Link! Qu'est-ce que tu passes aujourd'hui? J'ai niquer ta mère! Oh C'est voilà. pas eux encore! <rire> c'est vrai Yushi! Ouais! Eh <rire> hey, mais c'est ma pitch! <rire> oh, T'as dit quoi? Ouais <rire> ah, merci! Yes! Salut! Shit! Shit! Ah, putain, Allez, plus. je prends Link! Ah. Ah. Ah merde, ça a pas marché Bien ah joué d'avoir pris Yoshi Vas-y pite c'est un salaud, on le prend pas <rire> <rire> Personne ne l'aime ah putain, il y a la flotongue ah bah... qui réduit Si je pas capté. Je on dirait c'est du shippé carrément <rire> Ouais Il faut se le dire <rire> <rire> ouais, C'est pas une bonne idée, je crois <rire> <Yeah>. <rire> Pourquoi ils ont foutu ça là aussi <rire> Ok Enfin, petit. <rire> Personne l'aime toujours. Oh petit! Mon petit! En fait, tous les méchants, c'est des Marseillais, on va dire. Le, le sud, c'est le mal! À prendre au second degré, bien ah, sûr. Oh, un gigantesque. Que... Ah, tu sais, c'est qui le retour, ça? Ah, yes! Eh hey, monsieur, pourquoi vous allez là? Ouais, oh, regarde ça, petit. Ça, c'est mes enfants. Et je dois les recapturer. Là, regarde la tête qu'il fait, Lucas, il est choqué par cette. Par ce qu'il vient de dire. Oh merde, il est fil, Il est poképhile. Oh petit, regarde, c'est là qu'il est, mon gosse. Oh non, ça, c'est mon cousin. Alors, t'as capturé tous les Pokémon. Oh putain, c'est lui qui capture mes enfants, putain. Tu vas. Je vais me venger! Ouais, parce que maintenant on va dire que Wario c'est le cousin de, de... de Red. <rire> <rire> c'est <rire> ce truc qui peut, a aucun sens. Si c'est le <rire> rapport avec Pokémon et Wario. <rire> c'est ça. Attends. Ah non, mais tape tout le dessus. C'est quoi le truc? <rire> <rire> <rire> oh. T'inquiète pas, petit. On va retrouver le deuxième gosse que j'ai capturé aussi. <rire> <rire> tu sais, y reprend une boîte normal. <rire> Alors, j'ai parti pour ma collection. Voilà, des petits pages, un petit page pour toi, un petit page pour toi. Oh! Mais, il était où? Mais, il est où? Oh. Oh, <rire> je, déteste, je déteste ma vie. <rire> oh! Ma tête! Et voilà, Roi Dadido <rire> est mort. <rire> il est mort, tu sais, il est mort cause d'une pierre. <rire> oh. On a Allez. toujours dit quelque chose. Tu veux prendre qui? Un oh, Lego. Voilà. Ne, ne détruis pas le rituel! <rire> It's me <rire> It's me It's me It's me Mario Ah <rire> oh oh, putain j'ai les yeux noirs encore oh, Regarde Attends attends on va voir après parce que là on va se faire défoncer Ah <rire> Cette position putain <rire> Et c'est comme ça qu'on cheveuse Yoshi Oh oh oh Nooooon <rire> <rire> un vaisseau depuis le début Achète le DLC, Bowser Junior. Qu'est-ce que c'est que ça mais ça a l'air délicieux Oh putain, il s'est foutu quoi là-haut oh. Bonjour, service orange. Oh putain, pas encore Alors, oh. vous avez des problèmes de connexion avec fibre. Nous allons mais... régler ça. Ok. C est... C est... Oh, ok. Ok. Ok. Oh, fiston, Bobby Allez, viens là, petit con Non Tu sais, ils s'ouvre là la non. Ils sont tous les deux contents, là. Ouais. On va manger du ragoût ce soir. Moi, oh, bon. oh, putain, qu'est-ce que tu fous, là, Jean-Baptiste Allez, viens là, petit con. Allez, pauvre toi, tu reviens Ouais, encore du ragoût Tête de Lucas, putain, oui, je suis content Qu'est-ce que c'est, monsieur Oh putain, ça petit. Ça, ça c'est euh. C'est euh. On est où Eh <rire> hey putain, j'ai oublié mon guide Putain, on est où C'est quoi ça C'est fait son du Oui, oui. Je suis toujours rigolo, arrêtez de me taper Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ça Oh putain, qu'est-ce que vous. Pourquoi vous m'avez réveillé, putain ah, bah oh, pas content! Oh non! Oh putain! Oh, <laughs> oh! Oh! Oh! Oh! Oh! putain Oh! pas Oh! Oh! Oh! oh, <laughs> <coughs> oh, <boy>. oh, -oh. <laughs> oh Transformers <rire> Oh putain, j'ai lancé des bobies là dans la gueule Moi je. Moi je vais te jeter des éclairs. <rire> oh oh Oh non on Oh va putain mourir. Ah oui, faut que je trouve une solution. Et plus vite. Allez, piquez, fire euh, oh. Ah. Oh. Euh, oh. oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. pas toi Oh. Oh. Oh. sauver, c'est l'autre con la Oh. <rire> Et qu'est-ce que tu dis <rire> que j'ai tué ces petits robots. Je me sens oh aussi. non, c'est vrai que c'est mes fils <rire> Voilà, on n'oublie toujours pas <rire> On le fout pas <rire> Exclu Arrête de bosser le cul là <rire> Niqué. Putain en vrai je suis trop heureux d'avoir des possibilités Tu sais regarde C'est ça Aaaaaah oh, je souffle Je souffle Aaaaaah Oh putain Je crois que j'étais dit putain Mais je cours un peu Mais j'apparais comme moi Putain je que je descends Attends moi Taxi Putain, putain. putain. putain. putain. putain. putain. putain. putain. Non. On Enculé, ouh, ouh. Enculé, ouh. Bon, ben, On va faire comme si c'était comme ça. Au revoir. Je te connaissais pas, mais au revoir quand euh. même. Non.